La vie et la mort pour toi, c'est la capacité de contrôler tout. La capacité de... Non, c'est même au-delà de la notion de contrôle visiblement. C'est une notion de, de pouvoir exploser quand on a envie. De pouvoir détruire quand on a envie, de pouvoir construire quand on a envie. Derrière, il y a une manière euh, d'être mégalomane pour toi, que tu n'assumes pas. Tu n'assumes pas ta mégalomanie. Une forme de « je peux tout avoir et je le sais ». Peut-être que tu te refuses à l'exprimer. Euh... Ouais. Ta relation avec la vie et la mort, c'est ta manière. Euh... Ouais. D'exploser quand tu as envie d'exploser. De redistribuer les règles, les cartes de, ton... de ta réalité quand tu en as envie. Donc, c'est encore du rapport à l'extérieur. Pourquoi Parce que tu ne t'y autorises pas. Tu te penses assujetti à la nature comme une plante serait assujettie à de l'eau et au soleil. Tu te penses faire partie de la nature alors que la part de toi au, à laquelle je suis en train de, de communiquer, de réinformer, n'est pas assujetti à la, à la vie, à la mort, à la nature. Tu es l'énergie qui sous-tend ce jeu de vie et de mort. Tu, peux, as, tu as le droit de redistribuer les cartes dans ta vie. Tu peux ne pas respecter les règles. Tu peux ne pas. Tu peux être quelqu'un d'autre. Je te dis ça parce que derrière, ça résonne, mais je vis dans une prison dorée. J'ai... Euh... Je pourrais dire ça. J'ai trop de poids pour les épaules pour pouvoir bouger. Si je bouge, c'est là un iceberg qui se détache. Euh... Et c'est le raz-de-marée. Et ça va faire mal. Donc, tu te donnes des excuses au changement. Tu te donnes des excuses extérieures au changement. Sans... En, en niant l'effet que ça fait pour toi. C'est-à-dire, c'est ça qui crée ta prison dorée. Et l'archétype de la sorcière, pour le coup euh, C'est en lien avec la vie et la mort oh, Oui, Il y a un bon lien. Alors, en quoi c'est en lien Ça me parle de communauté entre femmes. Ça, c'est le premier étage. De réconciliation avec le féminin. Bon, c'est un peu bateau ce que je dis, d'accord. Je vais aller un peu plus profondément. Euh, que représente l'archétype de la sorcière pour toi Un avènement de... Quoi Un avènement de... Euh, ta réelle part de parole ça, me parle, ça, ça vient me parler de ta manière de mesurer les mots. Ta manière de euh, toujours faire des pas mesurés. De toujours calculer. Mais pas calculer pour calculer, calculer pour sauver ta peau, calculer pour ta survie, calculer pour ne pas te faire prendre. Parce que derrière, t'en as peur. tu as peur de te faire griller. Tu veux... Euh... Non, ok, je reste sur ça. tu as peur de te faire griller, ouais. Tu préfères rester seul avec toi-même. Sans accomplir qui tu es. Sans détruire ce que tu as déjà construit. En niant même ce que tu as déjà construit. Ouais. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Pour le groupe... Alors c'est le dosage de notre euh, vie, on se contente d'un alors qu'est-ce que c'est d'un fibreux, on se contente du minimum, on se contente de notre petitesse en en cachant notre côté euh, notre grandeur euh... On fait petit parce que on est petit. On a un rapport. Avec l'extérieur, on se prend pour des merdes. On a, un côté, on a un côté comme ça. Sans les autres, je ne suis rien. Sans les autres, je ne peux pas faire. Les autres ne sont pas nous, et nous ne sommes pas les autres. Quand est-ce qu'on va commencer à poser nos tripes sur la table Qu'on va aller fouiller au fond de notre... Euh... Ah mais oui, y a, y a, ah il oui, y a un frein à ça, à aller chercher ce qui nous fait vraiment triper, dans le sens, euh... dans le sens original du terme. Qu'est-ce qu'il y a dans mes tripes que je cache c'est ça la ressource cachée pour toi et c'est quelque chose que l'on cache c'est quoi un un faire valoir on adore structurer on se on se dit intuitif alors qu'on adore structurer les choses On aimerait être à la place de ceux et celles qui dirigent le monde. Comme un espoir caché d'être puissant et puissant parmi les puissants. Toutes ces ambitions, tout ce feu à l'intérieur nous brûle, nous consume. Jusqu'à... Jusqu'au moment où on assume... Où on assumera de, de le montrer, de le révéler, de l'utiliser, de faire esclave la matière, d'en faire notre propriété. Et faire esclave la matière et d'en faire notre propriété, ça veut dire que les autres seront là pour nous, autant qu'on est, qu est là pour les autres. Mais nous, on se contente de je suis là pour les autres et du coup, je me, je me sacrifie pour l'autre. Et ça, c'est mal placé. Merci pour ta question, femme de la Lune.